Bonjour, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une voyance sur Xavier Dupont de Ligonnès. Effectivement, c'est l'homme le plus recherché de France et cela reste un vrai mystère. Plusieurs questions ressortent quand il s'agit de cet homme. D'abord, est-il réellement coupable Ensuite, que lui est-il passé par la tête pour agir de la sorte Est-il encore en France et même à Nantes Est-il toujours vivant Pourrions-nous le localiser est-il seul ou accompagné Et si oui, avec qui Est-il encore en France On l'a déjà posé, mais c'est vraiment une question importante. Et restez jusqu'au bout, parce que vous allez être très surpris de ce que je dis à la fin de la vidéo. Et on va le géolocaliser. Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Aëlle, voyante médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit, et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant et auteur du livre « Le bonheur, c'est maintenant ». C'est un guide pratique pas à pas pour apprendre le bonheur. Et oui, le bonheur, ça s'apprend. Afin d'améliorer votre vie facilement et rapidement. Et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Effectivement, tout montre que cet homme est coupable. Mais est-ce que c'est réellement le cas On me dit qu'il a fait ça par choix. Pire que ça encore, c'est par choix que durant un temps défini, il était dans un mensonge pathologique, donc dans sa, dans sa tête. Et on me parle en même temps d'un côté raisonnable, réfléchi, et pas forcément dans un émotionnel de panique. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu la raison, mais qu'il a bien calculé les choses pour pouvoir tranquillement faire sa vie tout seul. Le pourquoi est important. Pourquoi il a fait ça On me parle de difficultés matérielles, qu'il a voulu se protéger, il s'est rendu compte qu'il avait envie de partir et que c'était difficile. Évidemment, il a menti à sa femme, elle lui a tourné le dos, il a voulu tourner la page avec sa famille. Et il avait des doutes de réussir rapidement. Donc, il a réellement fait un choix. Il a réellement décidé de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Il a menti pour être tranquille. Et il a hésité. Il s'est énervé d'un coup. Et il s'est senti très seul face à un homme, donc son fils. Je, veux un message, je vois un message à quelqu'un qui est loin. Et je le vois commencer quelque chose avec une femme de science. Donc, il a décidé tout seul. Oui mais on me parle aussi d'un homme qui lui a ouvert des opportunités pour commencer une nouvelle vie avec de l'argent et du matériel. Apparemment, ça a été difficile pour lui. Évidemment, là, il est parti pour trouver une meilleure stabilité. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là Le jour du drame. Il voulait faire des changements dans sa vie rapide. Et je le vois bien tuer et après très vite chercher une stabilité et vouloir être tranquille. Pff, que ça passe Il a été aidé par un homme pour pouvoir partir et refaire une vie matérielle. Quand je demande s'il a bien tué toute sa famille, on répond que c'était un effort, c'était dur pour lui, hein. obligé et rapide pour pouvoir tourner une page et démarrer quelque chose de nouveau, et qu'il était en contact avec cet homme donc qui est loin, qui était loin à l'époque. Donc on me parle encore d'un homme qui lui permet de démarrer une nouvelle vie et de tourner la page sur sa vie de famille et de recevoir assez d'argent pour être tranquille. Je n'en reviens pas, mais je crois qu'il s'agit vraiment d'argent. Il a donc tué toute sa famille pour réussir à partir à éclaircir sa situation, à évoluer raisonnablement, le but étant un contrat avec de l'argent, ce qu'il a décidé de faire, ce geste horrible, c'est dû à la loi, qui lui a tourné le dos, à des efforts financiers, des problèmes d'argent, apparemment très importants, et un homme qui lui a ouvert les portes pour commencer quelque chose, une nouvelle vie, et pour avoir, euh, enfin, qui lui a apporté vraiment ce qu'il voulait. Et en plus, il rêvait de partir loin, donc cet homme lui a apporté le fait d'être tranquille, de partir loin et d'être riche. Ça a été une décision vraiment, vraiment réfléchie, et pas du tout un coup de tête. Aujourd'hui, comment il est au niveau psychologique, Xavier Aujourd'hui, je le vois avec un traitement psychologique, c'est-à-dire qu'il prend des trucs, il commence à vouloir éclaircir sa situation, il ne va pas bien du tout. Il y a quelqu'un, une femme qui lui tourne le dos, des gens de la famille qui lui tournent le dos, mais il a encore des tentations de colère, de crime, et il met beaucoup d'énergie à être raisonnable et à ne rien dire, parce que il y a des messages qui lui donnent envie de revenir et d'éclaircir la situation. Au moment où il fait ça, on me parle d'un homme qui a des, des problèmes psychologiques. Mais qu'il a fait de façon quand même raisonnable. Qu'il ouvre des opportunités pour une collaboration. Donc on l'a vu, ça avec quelqu'un. Je vois mentir, ça c'est évident. Difficulté à cause de ça. Et commencer à vouloir éclaircir sa situation et collaborer. C'est-à-dire que s'il si se laissait aller, il éclaircirait la situation. Je ressens vraiment cette dualité entre l'homme qui veut rester libre et celui qui aimerait éclaircir la situation et aller, aller voir la loi. Quand je demande ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il a fait, la réponse est que c'est difficile. Qu'il l'a fait pour atteindre un objectif, mais que c'est difficile pour lui, surtout suite au silence avec sa famille. Évidemment, ils sont morts. Et on, on parle de ses fils, il se sent très seul. Il a l'énergie de ses fils qui sont en permanence avec lui. Alors, il cherche un équilibre, il fait beaucoup d'efforts pour ça, mais il n'y arrive pas. Il pensait se rendre à la police, mais en fait, il a fait le choix de tourner la page, de se réorganiser, de mentir même s'il le vit mal, et de commencer, alors, on me parle, à l'époque, il a été à l'étranger pour évoluer dans la vie qu'il désirait. Et pourtant, aujourd'hui, je le sens dans l'angoisse et planqué. Et quand je demande quel est son objectif, on me parle d'argent, de réorganisation, de collaborer avec quelqu'un pour évoluer. Donc, il n'a pas réussi à avoir la vie qu'il voulait. Hein. Est-ce qu'il est seul en ce moment ben, Je ne sens pas seul. On parle d'un homme, on parle aussi d'une femme, d'un couple. Alors, il ment à cette femme hein, qui a l'air plutôt mal, qui est même totalement terrorisée. L'homme de son côté ne parle plus. Il cache que Xavier car il a peur pour sa femme. C'est un homme de loi. Apparemment, il se planque vraiment chez des gens. C'est chez ce couple. Et on me dit que... On parle d'une femme style amie-maîtresse, d'un retour vers un homme, enfin, qu'il est retourné vers une femme. Mais c'est vraiment... Il leur fait du mal, quoi. Est-ce que Xavier est en France en ce moment Alors oui, je le vois en France en ce moment. Il se cache donc chez quelqu'un. Je sais bien que j'ai dit que son projet était de partir et de se refaire au niveau financier, mais en fait, je le vois être revenu vers quelqu'un qu'il aime beaucoup, qu'il aimait beaucoup, et se planquer chez un couple. L'homme du couple est un homme de loi, mais obligé de mentir pour protéger sa famille. Apparemment, il serait à Nantes. Et effectivement, ce n'est pas étonnant, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur le lieu du crime, et le profil psychologique de Xavier est assez clair, en fait. Il rêvait d'un ailleurs, de beaucoup d'argent, de se refaire, de se faire une vie de rêve, mais ça a viré au cauchemar, le cauchemar de ses propres démons. Et par conséquent, il est revenu sur place. Concernant le couple chez qui il se planque, la femme est terrorisée, elle voudrait partir et tourner la page sur cette affaire, elle n'en peut plus. Xavier est revenu pour être proche de son fils, de l'énergie de son fils, qui est mort évidemment, puisqu'il l'a tué. Il n'a pas toute sa raison à ce niveau-là d'ailleurs. Et d'après ma, plan... ma voyance, il se planque chez des gens pas loin de la maison où il a habité pour pouvoir être proche de ses enfants, et surtout de ses fils. Mais va-t-il se faire arrêter Alors sera-t-il puni pour le crime qu'il a commis Ce qui serait juste le retour des choses. Eh bien je vois la femme qui va vouloir envoyer un message pour qu'on la sauve, mais elle n'aura pas de réponse. Quand il va commencer à penser qu'il risque, se... qu risque de se faire avoir par la police, il va bouger d'ici la fin 2022. Mais il arrivera encore à s'enfuir. D'abord, il se protège, puis il va réussir à tourner le dos à une femme de science. Euh, je vois des messages, de communication et il commence à vouloir éclaircir la situation, mais il va repartir vers un homme indépendant. Apparemment, il y a vraiment une personne qui l'aide à chaque fois qu'il veut se cacher. Mais je vois une altercation avec une personne de la loi, quand il va commencer à se rendre compte que ça s'enroussit. Il va y avoir des tensions avec quelqu'un de la loi, avec cet homme justement, et il retournera vers un homme indépendant, l'autre homme, celui qui l'a aidé à partir, pour être tranquille financièrement. Et il redisparaît donc. Alors oui, Xavier Dupont de Ligonnès n'est peut-être pas et ne sera peut-être jamais en prison, physiquement, mais il est constamment dans une prison psychologique et émotionnelle parce que je vois l'énergie de ses enfants et surtout de ses fils tout le temps, tout le temps sur lui. C'est un homme totalement tourmenté avec ses vieux démons. Malheureusement, il y a quelqu'un qui l'aide. C'est d'ailleurs pour ça qu'il disparaît à chaque fois, qu'il risque de se faire arrêter. Mais pour le moment... C'est peut-être le bon moment, je le sens très proche de la maison du drame et il vit chez des gens qui qu'il tient en otage. Et l'homme est un homme de loi. J'espère sincèrement que cette voyance pourra aider. En attendant, je vous remercie sincèrement et du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez au miracle, ayez foi en l'avenir. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre